Bienvenue dans cette toute nouvelle chronique sur Esperluette Podcast. Vous le savez, sur Esperluette, il y a à la fois les épisodes que je réalise, mais je laisse également le micro à des chroniqueuses. Oui, pour le moment, il n'y a que des femmes, mais d'ici la fin de l'année, vous entendrez aussi une voix masculine, suspense, suspense... La voix que vous allez entendre ici, vous la connaissez déjà. C'est celle de Johanna Toledo, la renarde de l'Alliance Rusée. Il n'a pas fallu très longtemps pour la convaincre de venir partager avec vous ses bons plans gourmands et locaux, vins y compris évidemment. Je vous laisse donc avec elle pour cette chronique que vous retrouverez maintenant chaque mois. Bonne écoute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 Direction Carpentra, au cœur du centre-ville, dans la petite boutique italienne Molto Buono. Cette boutique pleine de charme, je l'ai découverte il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans, en me baladant près des Halles. J'en avais beaucoup entendu parler, et ce jour, je me suis enfin décidée à sauter le pas. J'ai été instantanément séduite par la boutique. C'est simple, vous y entrez, vous vous sentez déjà en Italie, avant même d'avoir goûté les produits. J'y ai rencontré les propriétaires, Héloïse et Andrea, un couple passionné et passionnant qui prend le temps de raconter, d'expliquer, de faire déguster parfois aussi. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié, d'aller dénicher eux-mêmes chaque produit directement à la source. En bref, un service aux petits oignons, en plus d'y retrouver un large choix de produits frais, secs, salés ou sucrés de haute qualité. Un mets que j'ai adoré redécouvrir, c'est la fameuse burrata. Elle était délicieuse et c'est certainement une des meilleures que j'ai jamais mangées. Fraîche, savoureuse, onctueuse, au cœur bien coulant, j'espère que je vous l'ai bien imagé. À déguster à température ambiante, avec un filet d'huile d'olive et de quelques fruits ou légumes, comme il vous plaira. Personnellement, j'aime la déguster nature en antipasti avec un vin blanc aromatique gourmand et finement équilibré comme par exemple la cuvée rendez-vous sous le chêne du domaine du Grand Jacquet. Alchimie garantie avec cet assemblage de grenache et de roussane. Une autre découverte et pas des moindres, les Chialde di Montecatini enrobés de chocolat. C'est une gaufre traditionnelle à pâte fine assemblée en petit étage avec des grains délicats de sucre et d'amande puis ensuite enrobés de chocolat noir. C'est une addiction. Vous en mangez un, vous mangez la boîte entière. C'est à la fois aérien et terriblement gourmand, et c'est ce que je suis allé chercher pour mon accord méévin. De l'équilibre, de la légèreté, et ce côté chocolaté enivrant avec la cuvée premier G rouge, 100% grenache noire, en vendange tardive du château Les Édins. Là aussi, l'association est sublime. Les produits que j'ai cités peuvent être saisonniers. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter Héloïse et Andrea. Je pense qu'ils se feront un plaisir de vous renseigner. Le mieux étant encore, selon moi, de s'y rendre pour un moment molto buono, hors du temps. J'espère que ce premier épisode vous aura donné envie de découvrir cette belle adresse. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes et rusées. Esperluette Esperluette, Esperluette.